Alors, nous allons commencer notre entrevue. Euh, premièrement, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, donner votre nom au complet? Moi, je suis Alain Croteau. Et euh, vous êtes né où? Moi, je suis natif de Montréal. J'ai okay. habité dans le Maisonneuve, euh, qui est dans l'est de Montréal, euh, toute ma jeunesse, euh, avant de, de, de, de, de m'expatrier à Laval, lorsque je me suis marié. Okay. <rire> ma femme, c'est une lavalloise. Okay. Ah, ouais. Et, euh, et vos parents, lorsque vous étiez jeune, ils faisaient quoi comme métier? Mon père était poseur de Schiller. Il a été, euh, il était dans la section locale 3 de la FTQ Construction. Il était membre de l'exécutif syndical. Et puis, euh, lors de sa retraite, il a pris sa retraite à, à l'époque, il pouvait prendre la retraite jeune, à 55 ans. Et euh, à ce moment-là, il, in... il a demeuré impliqué dans la section locale à titre de membre honoraire. Parce que, bon, euh, lorsqu'il y avait des, euh, des assemblées générales, puis que les jeunes ne comprenaient pas pourquoi qu'il y avait des choses qui se faisaient, comme des régimes de retraite des régimes d'assurance, mais lui il leur expliquait pourquoi, de où ça venait, puis pourquoi c'est là aujourd'hui, puis c'était important euh, de garder ça pour euh, le futur. Donc, euh, il se servait de lui un peu pour ça. puis... Euh... Quand il est décédé, la veille de son de son décès, il était, il était en assemblée générale encore. Donc, <rire> Alors oui, que vous avez pris ça de lui. Là. Ah okay. oui, ben, dans ma famille, c'est tous des ouvriers. Donc, okay. c'est des électriciens, c'est des, des plombiers, des, des, euh, des manœuvres. Euh, c'est tout du monde, des ouvriers. Euh, contrairement, à, dans, ma, dans ma famille, à ma femme, c'est plus des, des professionnels. Donc, okay. euh, et, et vous, quand vous étiez jeune, c'était quoi vos passe-temps ou vos intérêts? Ah oh, moi j'avais plusieurs passe-temps. J'ai fait beaucoup de d'arts de, martiaux. Beaucoup euh, de judo. Euh, Karaté, euh, boxe. Euh, J'ai fait de la boxe gréco ramaine aussi. Pas de la boxe, de la lutte gréco-romaine. Euh, J'ai fait des choses comme ça. Du ski. Beaucoup de ski. Je ski depuis que je suis très jeune. Euh, ski de alpin, ski de fond, euh, raquette. Euh, tous les sports extérieurs. Je continue d'ailleurs à en faire. Euh. Est-ce que vous vivez encore à Laval? Euh, non, là, j'ai. <rire> J'allais dire n'importe quoi au nord de Laval, c'est excellent pour. Ben, moi, j'habite ouais, ben, ouais, à Rosemère en ce moment. Okay. C'est la ville, la première ville au nord de Laval, okay. c'est à Gains. Okay. Ah, ouais, c'est ça, les Laurentiennes Les Laurentiennes, c'était une demi-heure. C'est incroyable. Ouais, ouais. Ouais. Donc, j'aime beaucoup le ski. Je suis un grand skieur. J'ai skié dans l'Ouest à plusieurs reprises, puis bon, c'est ça. Ouais, ouais moi, je suis un grand skieur. Ouais. Um... Alors, euh, pouvez-vous me parler un petit peu de votre éducation? Mais, premièrement, quand vous étiez jeune, c'était quoi vos, vos forces ou intérêts à, à l'école? Moi, j'étais très fort en français. Euh, en français oral, écrit, j'étais très bon en mathématiques. J'étais complètement pourri. <rire> Et puis, euh, j'ai fait un, un diplôme d'études euh, professionnelles, que, ce qu'on appelle un, un diplôme d'études pour un métier, secondaire 5, euh, en métallurgie. Ça se donnait dans l'Est de Montréal à l'époque, l'École des métiers de l'Est. Euh, puis lorsque c'était un cours qui durait deux ans, et puis quand, quand, on, quand je suis de finir au mois de juin, mais la, la compagnie pour laquelle je suis allé travailler, Mitchell Aérospatiale, a tout embauché, les finissants qui allaient finir au mois de juin, les a embauchés au mois de mars-avril, euh, mais conditionnel à ce qu'on ait passé nos examens au mois de juin. Donc, euh, je suis allé travailler. Euh, c'était comme une fonderie à l'époque, euh, là-dedans. Donc, on faisait des moules, on faisait toutes sortes de choses pour faire des moteurs d'avion. Euh, et puis euh, au mois de juin, j'avais passé mes examens, j'ai passé le test et ils m'ont embauché. Donc, euh, ça, c'était en 78. En 1978. 1978 j'ai commencé à travailler là. On était avec un syndicat euh, à l'époque qui, qui, qui s'appelait les Sheet Metal Workers qui était un syndicat de la construction qui installait les, les systèmes de ventilation. Mais aussi, euh, on était 44 usines qui faisaient de la fabrication. Et moi, il y avait, il y avait des départements dans mon usine où est-ce qu'ils faisaient des, euh, des réservoirs, des échangeurs de chaleur qui allaient installer ces chantiers de construction. Donc, ce syndicat-là voulait avoir le contrôle de l'installation de ces appareils-là. C'est pour ça qu'il euh, qu nous avait pris, même si on n'était pas du secteur construction, il nous avait pris comme membres. Sauf que lorsqu'on voulait être sur l'exécutif de ce syndicat-là, euh, c'était un problème. Il ne voulait pas qu'on soit sur l'exécutif. Donc moi, j'ai eu une grève en 1980 de 11 mois. Et euh, on n'a pas eu de service de ce syndicat-là. Et nous, on était la plus grosse usine des 40 usines qu'on a amenées au métallos à l'époque. On a décidé de quitter les Sheet Metal Workers pour s'en venir avec le syndicat des métallos, les United Steel Workers, l'Amérique à l'époque. Aujourd'hui, c'est United Steelworkers, tout court. Euh, donc, on a emmené les 40 usines, 44 je pense, puis il y avait à peu près 3000, 3500 membres. Donc, euh, qu'on a emmené au métallos. Puis, depuis ce temps-là, euh, on a un très bon service au métallos. On a de la formation, on a un service de recherche, on a un service de santé, sécurité, d'équité salariale. C'est le plus gros syndicat en Amérique du Nord. C'est le plus gros syndicat du secteur privé en Amérique. Mm -hmm. Et puis, euh, comme euh, lorsqu'on travaille avec des multinationales comme Rio Tinto, ArcelorMittal, euh on a accès à une banque d'information qui est mondiale via notre syndicat. Donc, autant aux États-Unis, au Canada que dans le reste du monde. Euh, je sais que moi, je suis allé souvent à l'extérieur. Euh, si on avait un problème avec Rio Tinto, on allait à l'Assemblée des actionnaires à Londres. Là, on envoie quelqu'un à Brisbane, en Australie, là, au début mai, justement à l'Assemblée des actionnaires, avec Industrial, qui est une organisation syndicale internationale, pour aller revendiquer nos droits qu'on a, qu a ici au Québec. Donc, on le fait. On fait un groupe de syndicalistes, et on le revendique aussi sur le plancher. Donc, ça, ça nous a permis là, de, de quand même faire des approches avec les employeurs. Tu sais, un employeur, quand il est allé, on ne le voit pas. Mais quand tu es assis devant lui... Euh, ben là, il a pas le choix de t'écouter. Donc là, ça, ça, ça, ça ça rapproche un petit peu, puis il finit par comprendre un petit peu que t'es pas juste un numéro euh, dans, dans telle petite ville là, au Québec. T'es es, es vraiment quelqu'un, et puis t'as besoin d'être écouté, as besoin, puis tu veux, surtout quand tu leur dis qu'on veut que ça fonctionne, là ça, ça les touche parce que les autres, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Donc mm -hmm. euh, ça rapporte aux actionnaires, donc quand ils voient qu'on a des solutions, et ben ils nous écoutent, puis ils embarquent avec nous autres. Mm -hmm. Ça arrive une fois que ça ne fonctionne pas. Mais... On a d'autres ouais. trucs pour ça. On, va, on, on en parlera plus tard. Ouais. Des choses qui ne fonctionnent pas, les, les challenges. Mais euh, alors, au début de votre carrière, euh, lorsque votre, euh, votre compagnie s'est joint euh, au euh, Métallo... en 82, 83, est-ce qu'il y a eu des, des problèmes ou des conflits entre, euh, par exemple, les chantiers où vous travaillez et. Bon, euh, le, le syndicat, le syndicat? qu'on ouais, qu avait, c'est sûr qu'on n'a pas aimé ça. Donc, on a eu des petits problèmes. Là, là, ça, ça a été mineur. Mais quest ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à l'époque, aujourd'hui, vous savez qu'on a des conventions collectives qui vont durer 3, 4, 5, 6 ans. Il y en a même de 10 ans. C'est plus rare, mais il y en a. Mais, disons que 5 ans, c'est la norme aujourd'hui, une convention collective. Et lorsqu'on peut, lorsqu peut changer de syndicat, c'est à l'intérieur d'une période ouverte avant la terminaison de, de la convention collective. À l'époque, c'était des contrats de 2 ans. Donc, euh, ça allait assez vite. Donc, la période ouverte pour changer de syndicat arrivait assez vite. Donc, euh, à partir de 1982, à peu près, des 40 usines, aussitôt que la période ouverte arrivait, on faisait signer des cartes et on changeait de syndicat pour s'emmener au métallo. Donc, c'est la façon de faire qu'on a faite pendant les deux ans. C'est sûr qu'au début, euh, lorsqu'on a débuté, que l'autre le, syndicat, les Sheet Metal Workers ont su ça, mais là, ils ont fait du trouble un peu, mais on s'en est débarrassé. On a fait ce qu'on avait à faire, puis ça a fonctionné. Donc, ça, je vous parle, là... Là, moi, je n'étais même pas délégué encore à l'époque. Je m'impliquais, je j'allais dans les assemblées, mais je n'étais pas délégué. Je suis devenu délégué en 82-83 en santé et sécurité. J'ai commencé comme ça. Est-ce que c'était est est les gens en général qui vous ont dit de, de le faire ou c'était vraiment votre initiative, votre intérêt, ce domaine-là? Là, moi, j'avais un intérêt personnel. J'avais eu trois accidents au dos. Et puis, le troisième accident, je m'étais dit, bon, euh, faut faire quelque chose, et on peut plus continuer à forcer comme ça. Donc, j'ai trouvé des moyens, puis ces moyens-là ont, ont fonctionné. Ça a fait en sorte d'éviter de, des accidents au dos, euh, ou d'autres accidents à mes confrères, à cause du forçage, pour rien. Ça a fait augmenter la productivité. Donc, ça a plu aux travailleurs, puis ça a plu aux boss. Tout le monde est content. Win-win. Win-win. Donc, euh, quand il y a eu une assemblée générale, l'assemblée d'après, il y en a un qui est venu me voir et a dit Alain, si on met quelqu'un en santé sécurité, tu voudrais-tu y aller J'ai dit Ah oh oui, c'est comme ça que c'est arrivé, tout bonnement. Donc, on m'a demandé, j'ai dit oui. Les gens ont voté pour moi, j'ai été unanime, donc ça euh, a passé. Euh, j'ai débuté comme ça. Donc, euh, suite à ça, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de formation par les métallos. Je me suis aussi inscrit à l'université pour la santé et sécurité. Euh, j'ai fait plusieurs cours en santé et sécurité. J'allais aussi à l'université pour euh, l'informatique. En informatique aussi, à l'époque, c'était plus du cobalt, des choses comme ça, donc, enfin, pour euh, la programmation. Euh, J'ai fait beaucoup de cours comme ça, de, de soir, euh, les fins de semaine, je m'amusais. puis euh, La semaine, je m'occupais de santé et sécurité. J'étais libéré, je pense, 20-25 heures par semaine, juste pour faire de la santé et sécurité. Okay. Donc, c'était quelque chose. On était, on était une grosse usine, mais il y avait à peu près 500 travailleurs à l'époque. Ah. Il y avait plusieurs types de départements. Donc, euh, il fallait faire en sorte que la prévention soit faite dans chaque département adéquatement. Alors, autant dans les laboratoires que dans l'usine, dans la machine shop, là C'était bien important. Et maintenant, vous êtes un, vous êtes un directeur euh, d'un un secteur au complet du Canada, alors Québec. Oui, ah, District 5, est là, qui est le Québec. Euh, avant d'arriver là, c'est sûr, de, de 82 à, 4, à 2003, j'ai été euh, représentant syndical, j'ai grévé les échelons, tenu président de mon unité, vice-président de ma section locale, 89-90 en 1994. J'ai été libéré à temps plein pour la section locale. En 2003, j'ai été embauché euh, par Michel Arsenault, qui était directeur des métallos à l'époque, euh, qui est devenu par la suite président de la FTQ. Donc, euh, il m'a embauché comme étant euh, un représentant, euh, on appelle ça un permanent au Québec, un staff rep, ça. on appelle ça permanent. en 2003. Euh, les premiers dossiers que j'ai eu à faire, j'ai pas eu des dossiers faciles. Euh, j'ai eu Bauer, ceux qui font euh, des patins, des équipements de hockey pour les professionnels. Euh, euh, à l'époque, il y avait beaucoup de monde qui travaillait chez Bauer à Saint-Jérôme, puis en Ontario, il y avait deux usines aussi. Donc, ils nous ont annoncé, la deuxième journée que je suis devenu permanent, ils nous ont annoncé euh, la fermeture des deux usines en Ontario, puis la mise à pied de 250 personnes ici à Saint-Jérôme. Donc là, j'ai dit, ouais, ça commence bien. <rire> donc, j'ai... Euh... Sauf que moi, étant donné que je, je venais d'une section locale composée, qui avait plus ou moins une quarantaine d'unités, à tous les ans, on avait des fermetures d'usines, donc j'étais un peu habitué à des annonces comme ça, puis j'avais toujours le réflexe, de, de partir des, des, des comités là, pour, de, pour réagir à ces annonces-là, des, des comités de reclassement, aviser les journalistes, etc. J'ai toujours eu ce réflexe-là de faire ça. Donc là, quand est arrivé cette annonce-là, tout de suite, moi, j'ai contacté euh, les députés du coin, j'ai contacté les journalistes, j ai, j ai, les comités de reclassement. On a tout mis ça en place assez rapidement. On a mis un comité de veille en place et puis... Euh, à un moment donné, on a essayé de s'entendre avec la compagnie. La compagnie ne voulait pas trop, trop. On a décidé d'aller occuper l'usine. Il y a eu une assemblée annuelle euh, en 2003 à Laval. Et puis, euh, à un moment donné, le midi, au lieu que les gens aillent dîner, on leur a donné des boîtes à lunch dans les autobus. On s'est en allé à saint puis On est rentré dans l'usine. Donc, on a fait le tour d'usine. On n'a rien brisé, mais ça a, fait, ça a fait la job. Parce que l'usine, aujourd'hui, est encore ouverte. Les deux autres en Ontario n'ont jamais réouvert. Dans vie, moi, je pense, tant qu'il y a de la vie, il faut se battre, puis il faut se battre pour garder envie qu'est-ce qu'on a. Donc ça, c'est un must. Puis au Québec, moi, je pense qu'on l'a compris depuis longtemps. Avec le Fonds de solidarité FTQ, aujourd'hui, on, on a 11 milliards de dollars là-dedans. Ça, ça sert à créer et à préserver des emplois. Puis, on travaille beaucoup avec eux autres. Quand on a des, des entreprises en difficulté, comme chez Bauer, ou peu importe l'entreprise, le premier réflexe qu'on a, on va avoir des, des analyses du fonds. Analyse, on leur demande d'analyser la situation de ce euh, secteur d'activité-là. Il nous dit si oui ou non, il y a de l'avenir. La, si oui, on parle au boss puis on dit hey, « moi je pense que ce serait bon de se rencontrer le puis euh, Ils vont te signer une petite entente de confidentialité, montre tes chiffres, ils puis vont, ils vont te donner des recommandations. Pis je pense que ça va être euh, positif pour vous autres et positif pour nous autres. » Donc, euh, c'est comme ça qu'on fonctionne un peu. Donc, en 2003, je deviens représentant syndical, j'ai des gros dossiers. Bauer. Le deuxième gros dossier que j'ai eu, à peu près dans le même temps, c'est une usine, là, je ne peux pas la nommer parce que c'est confidentiel, <rire> euh, c'est dans le coin de Saint-Jérôme aussi, où qu'il y avait eu 12 personnes qui étaient harcelées euh, psychologiquement depuis plus, plus d'un de, plus an. Mais moi, je ne connaissais pas ça là, à l'époque, le harcèlement psychologique, donc j'ai été obligé de, de, de m'adjoindre à une personne qui connaissait ça, d'un autre syndicat qui venait de la FTQ et tout. Euh, on... Elle me dit, « Alain, il faut rencontrer ces douze personnes-là. » Là, je fais une histoire vite, là, mais ça a été long. Il faut rencontrer ces douze personnes-là dans un autre endroit que l'usine. Et puis, il ne faut pas être beaucoup. Il va y avoir moins, il va y avoir, avoir le président du syndicat puis la, la dame en question. Là, quand on était tous là, le président était en arrière de la salle. Moi, j'étais en avant avec la dame. Là, j'ai dit, « Comment tu vas faire pour les faire parler? » Ils ont tous peur. J'ai dit, « Ils ne parleront pas, ces gens-là. Ils, ils craignent. » Elle a dit « Alain, de moins cinq minutes. » elle a posé des questions. « Comment vous vous sentez? Papa, » papa? Ça n'a même pas pris cinq minutes. Les filles, il y avait, il y avait onze filles et un homme. Les filles se sont mises à chaguer. Les jambes tremblaient. Il y a une qui s'est levée l'eau aux toilettes, elle broyait, les autres sont mis à Là, j'étais là. « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » n'avais jamais vu ça de ma vie. Et puis là, il y a une qui était malade dans les toilettes aussi. Là, là je dis à, à madame, je dis que, ce qui se passe, c'est tout à fait normal ce qui se passe. Là, ici. Ça, c'est des gens qui vivent un, un stress depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis là, ça sort. Il n'avaient jamais osé en parler auparavant. Puis là, aujourd'hui, ça sort. Bizarre, ouais. Hein? Donc là, on a décidé de rencontrer la compagnie. Puis bon, ça n'a pas été facile avec la compagnie. Puis bon, on a réussi à s'entendre pour qu'il y ait des gens qui soient retirés du travail. Donc ces 12 personnes-là étaient harcelées par le contre, une contre-maîtresse, une femme. Et euh, une chef d'équipe, une autre femme. Et puis, euh, deux femmes, imaginez-vous. Et puis, mais une des deux femmes était assez euh, corpulente, là, elle, euh, quasiment joueur de football. Là. Et puis, euh, ces deux femmes-là, on les a retirées du travail. ce qui était corde, on l'a mis dans un bureau. Puis l'autre, on l'a mis ses assurances. Puis graduellement, elles ont disparu. Puis ça a réglé la chose. Sauf que dans les 12, il y en a quatre qui sont allés à l'hôpital. Donc il, avait des... il, était rêve, affecté, ça. Alors, il était vraiment affecté. Il était vraiment affecté. Là, je sais qu'il y en a eu quatre. Est-ce qu'il y en a d'autres qu qui ont consulté dans les dos je... Ça, je ne sais pas. Mais... Parce que les gens, ils avaient vraiment peur de parler. Ils étaient très réticents. Pis, euh... Même moi, avant que je gagne leur confiance, ça a pris du temps. J'allais mm -hmm. euh... dire, dire aussi, ça ne me surprend pas que c'était une ou deux personnes qui posent. souvent c'est c'est ça? C'est ça. Puis moi, quand j'ai... Avant même qu'on parte le dossier, avant que je sache qu'il y avait du, du harcèlement, j'avais été visiter l'usine. Là, j'allais voir les gens. Bonjour, c'est quoi vous faites? Ils me regardaient, ils continuaient, ils ne bougeaient pas parce que. Là... Puis je me souviens, la contremaître était dans son bureau, puis elle watchait. Elle ne voulait pas que le monde parle ou. C'est incroyable. J'ai dit, barouette, ils ont bien fois ici, t'sais, les gens étaient gens vraiment focusés sur leur job, tu sais. J'ai trouvé ça spécial. Puis là, quand cette histoire-là est sortie, je me disais, ah, c'est ça compris. Donc, c'est ça. Là, on est rendu en 2003, puis par la suite, euh, j'ai eu plusieurs dossiers, donc, de secteur du taxi au Québec. Donc, ah. euh, des travailleurs autonomes, taxi-camion. Euh, ça, c'était en 2004-2005. J'étais là un an, donc j'ai fait beaucoup de recrutement dans le taxi. Euh, pour, par la suite, euh, avoir des dossiers comme le Canadien National, euh, les, la compagnie de chemin de fer. Donc, j'ai eu, je, je me suis occupé de la Nego en 2007. En 2007, négo national, on était quatre permanents là-dedans. Euh, il y en avait un dans l'Ouest, à Vancouver, un en Ontario, moi j'étais au Québec, puis le quatrième, c'était comme le négociateur en chef, qui était basé en Ontario, Phil Falbo. Et puis euh, on a fait un beau contrat, ça a duré plusieurs mois, là, mais on a eu un bon contrat. Et par la suite, c'est là que mon directeur, euh, Michel Arsenault, est parti à FTQ, et Daniel Leroy m'a demandé d'aller. Sur la Côte-Nord, là, faire les négociations du fer dans les mines. Donc, en 2008, je participe à la Côte-Nord. La première négociation que j'ai eue, c'était avec Wabush, euh, à cette île. Euh, ça, c'était la... le port, le chemin de fer et l'usine de bouletage. Est-ce que vous savez, c'est quoi, des boulettes? Des, euh... des petites boulettes rondes, okay. Qu'on met dans, dans, la, la, la, dans les potes, dans les fourneaux pour. Euh, oxygéné, l'acier. Ah, okay. bon. oh, oui. okay. Donc, ça, c'est une usine de bouletage. Donc, tout ce beau monde-là, il y avait 400-500 personnes là-dedans. On a négocié un contrat de travail qui était un bon contrat. Et puis, par la suite, ça a été euh, à métal, 2000 travailleurs. Donc, Fermont, la voie ferrée, il y a une voie ferrée de 400 km entre Fermont et port cartier Il y avait l'usine de bouletage à port cartier les bureaux, autant à Fermont qu'à port cartier Donc, il y avait 4, 4 ou 5 sections locales. Donc, on a négocié ces 2 membres-là en 2011. Donc, en 2011, juste avant le décollage du plan Nord, on a eu une entente euh, au mois de mars. Et puis, euh, c'était un de mes meilleurs contrats à vie. On était cherché à l'époque euh, plus de 50 sur la masse salariale pour un contrat de 6 ans. Donc, c'était jamais vu dans mon cas, moi. Je ne sais pas si d'autres représentants ont vu ça dans le passé. Et moi, je n'ai jamais vu ça. Quand on négocie un 4-5 par année, c'est déjà beau. Donc j'avais été chercher 50 pour ça. Donc, c'était plus de 8 par année. Donc, c'est ah. quelque chose. Donc, euh, on est allé chercher un bon contrat. Puis déjà, les gens avaient des bons salaires quand même, des bonnes, des bonnes conditions. Et puis, ça, ça a fait comme le « pattern » dans l'industrie. Euh, par la suite, on a négocié aussi on est, à peu près, on est allé chercher à peu près la même, euh, les mêmes euh, couverture d'assurance puis de salaire euh, et tout et ensuite Rio, Tinto, Fer et Titan, au Havre-Saint-Pierre, on est allé chercher la même chose et par la suite au lac Bloom euh, la même chose. Donc euh, ça a été le pattern à cette époque-là parce que il y a, le prix du fer était au-dessus de 180$ la tonne en 2011 puis euh, ça a eu un pic jusqu'en 2012 après ça, en 2012 ça a commencé à descendre. Aujourd'hui, aujourd <rire> aujourd il regrette d'avoir donné tant que ça, mais là, c'est un autre à y penser. Moi, j'y avais pensé à l'époque. Moi, je me disais dans ma tête, je ne disais pas aux autres, je me disais ouais, « ben Ouais, tu jamais, il y, y a un crash, il y a quelque chose, ils vont vouloir nous couper. Mm -hmm. » C'est exactement ce qu'il y a aujourd'hui. Ils veulent, euh, veulent euh, réouvrir les conventions, puis les gens veulent pas. Les gens veulent pas. Ils disent « Écoutez, on a signé de bonne foi, respectez votre signature. Puis, les... puis vous n'avez pas besoin pour cinq, pour six ans, c'est ça? Oui, c'est bon pour six ans. Comme ça, le 2011 on achève l'année prochaine. Okay. Donc, euh, et ainsi de suite, les autres après. Ouais. C'est euh... quelque chose, quand même, qui revient mm -hmm. dans, dans le secteur mini et des mm -hmm. ressources naturelles. Vraiment, c'est ouais, très. C'est ouais. ça, ça, très, très... Là, ah. c'est la Chine qui fait mal, mm -hmm. en ce moment, parce que la Chine euh, quand, quand, quand la Chine obtient son souffle, c'est la terre entière qui retient son souffle. C'est ainsi, la Chine, l'Inde, tous ces pays-là, lorsqu'ils développent, ils développent, hein, ils construisent des villes. Là, prenez une ville comme Shanghai, c'est 20 millions d'habitants. Donc, euh, c'est des, des, des édifices au complet qu'on construit là, des, des, des dizaines d'étages. Donc, c'est beaucoup d'acier. Donc, euh, C'est ça qui fait travailler notre monde ici en Amérique. Mais là, c'est complètement, c'est comme, euh, je dis, c'est comme arrêté. Il n'y a rien qui se passe. Ça va repartir à un moment donné, quand on ne sait pas... Euh, on se croise les doigts. Ouais. J'espère avant, avant l'année prochaine. <rire> oui, ouais, absolument. Donc c'est un peu le, le parcours que j'ai okay. eu là, donc, euh... que, si Vous avez une job intéressante, je dirais. C'est le fond. c'est varié, c'est varié, c'est varié. Ouais. Alors de, de <coughs> votre emploi comme, comme directeur, euh, est-ce qu'il y a les problèmes que vous voyez euh, dans diverses compagnies des choses comme ça? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a un problème qui revient, qui revient toujours, un problème courant? Que ce, que ce soit une, euh, une usine qui met des gens en porte, qui fait des coupures, ou que ce soit de l'harcèlement, il y a t quelque chose qui semble toujours venir ou un, un thème dans les, dans les problèmes? Je sais qu'il y a un problème qui est pas mal récurrent en ce moment, c'est les tests pour détecter l'alcool et la drogue. Euh, il y a des tests de plus en plus vers la drogue, surtout parce que l'alcool, on sait, c'est 24 heures dans le sang. Euh, c'est qu'il y a différents tests qui peuvent être faits pour la drogue. Je ne suis pas un spécialiste de, des tests, là, mais on, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a des tests qui sont plus… On peut, dé, on peut, on peut déterminer pour tel type de drogue, quand est-ce qu'elle a été prise. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a une trace dans le sang, qu'on était sous l'effet de la drogue au travail. Donc, euh, la loi prévue. La plupart des conventions collectives nous disent que si tu es sous l'effet de la drogue au travail, mais ben là, tu t'exposes à des mesures disciplinaires, tu peux être renvoyé, etc. Mais ben là, les employeurs se servent, aussitôt qu'ils détectent quelque chose, ils tassent la personne, euh, ils la suspendent. Mais le, le test, il n'est pas, pas précis, là. Ce n'est pas le bon test. D'autres, on veut vraiment avoir le test qui va venir dire que cette personne-là, à telle heure, était sous l'effet. Donc, c'est un peu un débat qu'on a en ce moment. Euh, ça fait quelques années que ça dure. Est-ce euh, que c'est est -ce est un problème dans les ressources naturelles, ça? Partout. c'est partout. C'est partout. C'est partout. Partout, ouais. ouais, partout. Partout, ben, pas toutes les entreprises qui font passer des tests, mais où est-ce qu'il y a de la machinerie euh, importante, là, ça se fait. fait. Mmh. C'est important quand même. Oui, ouais, <rire> C'est sûr, moi, je ne voudrais pas que, euh, être sur le plancher et avoir un opérateur de, de grue qui... Euh, qui ne sait pas ce qui s'en va. Je d'accord avec ça, les métallos n'appuieront jamais à ça, sauf que la personne qui a pris son joint chez elle le vendredi soir ou le samedi soir, donc on sait que le THC, ça reste dans le sang plusieurs semaines, donc euh, elle, peut pour, elle peut tester positif, mais pas, elle n'était pas sous l'effet de au moment de la brise, au, au moment qu'elle était au travail. C'est ça qu'on essaie de, de, de développer, donc, pour éviter que ces gens-là soient punis pour rien. Mm -hmm. Euh, dans votre carrière, c'était quoi, euh, <coughs> question peut-être difficile, mais ce serait quoi le, mm -hmm. le plus gros challenge que vous avez dû euh, surmonter? J'en ai eu plusieurs. Le dossier que je vous ai parlé tantôt des 12 personnes, ouais. euh, émotivement, c'était assez difficile, mm -hmm. ce dossier-là. Le dossier du taxi, euh, moi j'ai pris ça, il y avait 500-600 membres, On je l'ai monté en, dans un an 2000 membres, donc euh, quand je suis arrivé dans le dossier du taxi, je ne savais pas du tout où je m'en allais. Euh, je me suis dit, je vais revenir à la base. Je faisais un mois ou deux, j'étais là. Dit, je vais revenir à la base. Puis la base me dit il faut que j'aille sur le terrain. Donc, je suis allé sur les stands de taxi, au reine élisabeth à l'aéroport d'Orval, à l'aéroport de Québec. J'ai fait le tour des stands. J'emmenais nos avocats, nous autres, notre avocate, Louise Lefebvre. On a allait jaser avec les gens du taxi. puis Les gens du taxi, c'est tous des gens qui sont... C'est comme des business, sont tout seul, hein. ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Euh, ils sont en arrière de leur volant, ils passent leur jour et ils pensent beaucoup. Donc, puis quand ils ont la chance de, de, de se défouler, ils se défoulent. Donc, ils se défoulaient sous nous autres. Donc, on avait des bonnes discussions, assez enflammées. Et puis, euh, par la suite, euh, je m'apercevais qu'une semaine après qu'on ait passé sur un stand, les gens venaient s'inscrire, adhéraient au métallo. Donc, j'ai continué la même pratique, à aller sur Instagram. Ça a fonctionné. Donc, j'ai recruté à peu près 1500-1600 membres maintenant. Juste de cette façon-là, aller voir les gens. Euh, avoir des bonnes discussions avec eux autres, sur le fond, Puis, euh, les gens des, ils nous respectaient. Mm. Euh, Aujourd'hui, ça fonctionne encore. Oh. Puis là, mais là, il y a des problèmes avec euh, Uber. Uber, là, ouais. Uber. Bon, Uber ça c'est <rire> une autre histoire. Tu veux toujours en parler? Sure, sure, <rire> pourquoi pas. Uber, donc là, euh, au Métallo, au Québec, on s'occupe des chauffeurs de taxi depuis 1987. Euh, on, a eu, on a essayé de les faire reconnaître comme salariés au sens du Code du Travail du Québec. On est allé jusqu'en Cour d'appel en, en 1990-91-92, dans ces années-là, et la cour d'appel nous, nous a débouté. Euh, elle nous dit dire que les, les chauffeurs de taxi, ce n'étaient pas des travailleurs au sens de la loi, ce n'étaient pas des salariés au sens de la loi, c'est des travailleurs autonomes. Donc, euh, donc depuis ce temps-là, on s'est dit, étant donné qu'on ne peut pas les syndiquer, on va leur donner des services. Donc, on a, on a fondé un regroupement des chauffeurs de taxi au Québec, qui est le regroupement des travailleurs autonomes métallos. Euh, ça peut re, ça peut re, il peut y avoir toutes sortes de personnes là-dedans, là, qui, qui est un travailleur autonome qui peut là-dedans, dont les chauffeurs de camions, qui sont là-dedans et tout. Donc, euh, on, on a fait ce regroupement-là. Ce regroupement-là leur donne des services juridiques, parce qu'ils étiquettent ces choses-là, euh, des services d'achat de, de voitures à la de d'essence, etc. Donc, on leur on leur donne plusieurs services, les assurances, puis là. Euh, Donc là, euh, Uber. Arrive Uber dans le portrait. La technologie Uber existait dans le temps que j'étais dans le secteur du taxi en 2005. Mais c pas, ça s'appelait pas Uber, c'était un autre nom. Euh, c'était un, un système central de call qui se faisait, sauf que ça, ça prenait l'accord la, de tous les, les, les donneurs de services en taxi. Donc, puis les services en taxi, c'est divisé en régions. Donc, les intermédiaires en taxi. Puis, un taxi, quand tu prends un cadre, tu le prends dans ta région, tu vas le porter. Si tu vas le porter dans une autre région, puis tu reviens, tu ne pas prendre un cadre dans une autre région. Donc, il y avait de la chicane entre les intermédiaires en taxi pour ce système central-là. Ben moi, je leur ai dit, c'est une question de temps. À un moment donné, la technologie va vous rattraper. Donc là, arriva ce qui arriva, <rire> il y a un an et demi, Hubert s'implante au Québec, à UberX, et puis euh, commence à faire du transport illégal. Et puis, euh, on a avisé le gouvernement depuis un an et demi que c'était illégal, qu'il devait légiférer, qu'il bon, qu devait forcer Hubert à, à s'inscrire comme intermédiaire en taxi, parce que pour donner des calls, il fallait qu'il soit un employeur enregistré comme intermédiaire, ce qui n'est pas le cas. Et puis là, il... Il prend des calls, il donne des calls à des chauffeurs. Les chauffeurs, est-ce qu'ils doivent déclarer leur revenu, est-ce qu'ils déclarent? On ne sait pas, mais Hubert, c'est sûr qu'il ne déclare pas ici au Québec. Il n'y a pas de place d'affaires ici. Donc, euh, il, y a, il y a un président quelque part, là, mais c'est minime. Il y a trois, quatre personnes dans ce bureau-là. Tout l'argent s'en va ailleurs. Là. Donc, euh, ça on le sait. Donc, on a demandé, moi j'avais dit à mes gens du taxi en début, ça c'était mon rôle de directeur en début janvier, nos avocats nous ont dit, écoute Alain, il dit, la seule façon de contrer ça, c'est d'attaquer par une injonction permanente interdisant l'application Uber au Québec. Ben, j'ai dit, ouais. dit moi, j'ai dit, pourquoi là il dit, Alain, c'est la loi, c'est illégal. Donc, en, en demandant une injonction permanente, on va l'obtenir à moins que l'employeur, pas l'employeur, mais le gouvernement décide de les Bon, dis, ok, on verra. Donc là, j'ai dit, moi, dit, je ne veux pas que ce soit le syndicat des métallos qui prenne la décision. J'ai dit, depuis 87 qu'on qu qu s'occupe d'eux autres, là, moi, je veux que ce soit l'industrie qui décide. Puis si l'industrie dit oui, les métallos, vont, on va être là. Donc, j'ai dit, quand les moins d'assemblée générale. S'il y a 1000 personnes dans la salle, on va de l'avant. On a collé une assemblée générale au cégep Maisonneuve, dans la cafétéria. Puis la salle était pleine, il n'y avait plus de chaises de livres, il y avait du monde debout. Il y en avait même dans, dans le hall d'entrée puis il y en avait dehors. Donc, c'était plein. Donc, il y avait plus de 1000 personnes. C'est là que j'ai annoncé que le syndicat des métallos allait de l'avant pour demander une injonction permanente, interdisant toute application Uber au Québec et tout transport illégal et tout. Donc, les chauffeurs qui étaient rattachés à Uber. Euh, là, on, est, on passe devant les tribunaux bientôt. Euh, si la, la loi n'est pas modifiée. C'est sûr qu'on va gagner. <rire> la loi est là. Donc, euh, c'était au gouvernement à mettre ses culottes. qu'est-ce que je trouve plate dans ce dossier-là c'est le gouvernement qui aurait, qui aurait dû faire l'injonction, qui aurait dû demander l'injonction permanente. Mais au lieu de ça, il n'y a pas d'égal de mettre ses pilotes, pour faire plaisir à ses petits amis. C'est nous autres qui les a mis à sa place. Donc, euh, puis on s'en rend bien compte, là, ce qui, qui bloque. En ce moment, là, il y a deux ministres des Transports qui étaient d'accord avec nous autres Poitiers et celui-là qui est là d'Aou. Ils sont d'accord pour dire que c'est illégal. Les deux fois, Couillard les a remis à l'ordre. Donc, euh, Qu'est-ce qui se passe en arrière des portes de closes On ne sait pas qu'est-ce qui se passe à Québec, mais il y a quelque chose de malsain là-dedans. On accepte du travail au noir au Québec, au gouvernement. Puis, d'un autre côté, dans les restaurants, puis dans les bars, on est obligé de fournir une facture. C'est bon pour un, mais c'est pas bon pour l'autre. Au niveau de la construction, la même chose. On s'est attaqué au travail au noir pendant des années. On en vient à bout. Ben, L'industrie du taxi, mais c'est la même chose. Pour que les gens, c'est des pères et des mères de famille qui ont payé 200 000 un permis de taxi à Montréal. Et puis là, ils voient la, la valeur de leur permis baisser à cause du bail Donc, il faut empêcher ça à tout prix. Il faut que ces gens-là euh, soient dénoncés. Ou qu'ils deviennent légaux Ils s'inscrivent. Ouais, c'est un, bon un bon, bon système. C'est un bon système. Je ne pas que c'est mauvais. C est, c est je je l'avais dit, il y a 10 ans que c'était bon. Donc, euh, mm -hmm. mais faut il faut qu'il soit légal. Il faut que les chauffeurs qui travaillent avec eux autres soient légaux et tout, selon la législation qui est en place. Euh, ce n'est pas le cas en ce moment. Ça, c'était un dossier. Les autres dossiers que j'ai eus, euh, c'est sûr que la négociation de 2011 sur ArcelorMittal, ça a été quelque chose. Euh, même si on a eu des gros gains, euh, 2000 travailleurs, euh, beaucoup de postes de travail différents. Est-ce qu'il était en grève lorsque vous avez... Non, non, non il n'y a juste, pas eu de grève. C'était juste re reparler, ressigner la... Oui, ouais. négocier une nouvelle entente, okay. augmentation de salaire, chose-là. Mais il y avait beaucoup de, de normatifs. Tout ce qui n'est pas salarial, là, il y en avait beaucoup. Ça, ça a pris un bon trois mois et demi à négocier. C'était très difficile, ça a été des longues semaines. Donc euh, ça, ça n'a pas été facile. Les autres dossiers que j'ai eu pas facile, alors, eu, eu, eu, je pense que j'ai eu six ou sept grèves là, depuis une dizaine d'années, maximum. Une grève, pour moi, pour, pour moi une grève, c'est sûr que c'est comme un échec des négociations. Il hein? y a quelqu'un, quelque part, qui ne comprend pas. Puis, des fois, pour vous expliquer une situation, il y a des fois, on n'a pas le choix. Je suis arrivé dans un à un moment donné, euh, les parties ne se parlaient plus. Euh, on était en conciliation devant le ministère. Moi, j'arrive comme nouveau permanent parce que le permanent qui était là était malade, donc j'arrive là comme nouveau permanent. Là, tout le monde me dit Mais là, euh, le boss est dans une salle, puis l'autre est dans, dans l'autre salle. Bon, le, le conciliateur se promenait d'une salle à l'autre. Là, il me demande, je dis Pourquoi vous ne voulez pas le rencontrer, le boss? Ben, il dit, on n'est pas capable d'y parler, la chicane va pas venir. Mais pas grave, moi j'aimerais ça le voir. J amène le boss, le conciliateur amène l'employeur ici, on va y parler. Le conciliateur, ça n'a pas pris deux minutes, la chicane a pogné, mon ami. Là, là j'ai pogné l'avocat de la compagnie, j'ai mis site. Je dit, demain matin, on s'en va en grève, là. je suis contre l'Assemblée générale, là. puis on commencera à se parler quand ils seront en grève. Puis là, là, ça marche plus. Ça ne donne à rien de négocier, ça ne marche plus. Donc, c'est des situations qui sont spéciales, ça, où est-ce que. C'est pas juste euh, du monétaire, c'est pas juste du normatif, c'est la relation. La relation marche mmh. plus, ça, ça ça colle plus. Donc, fou les sortes à ce moment-là. Donc l'employeur est pénalisé, les travailleurs sont pénalisés dans leur salaire. Puis des fois, ça, ça permet des. Bon, les gens commencent à réfléchir de part et d'autre. Là, c'est une grève qui a duré à peu près un mois. Donc, on a réussi à rapprocher les choses. Ça n'a pas été parfait par la suite, mais au moins, ça a permis certaines choses, la grève. Donc, euh... Ça a solidifié la solidarité entre les travailleurs. Puis euh, l'employeur leur s'y le, met le à respecter un petit peu plus. Donc, mm. euh, donc ça, c'est des dossiers pas faciles. Pour ça, j'en ai, j'en ai, ai eu, j'en ai eu en masse des dossiers. Il ouais. n'y ben, a rien qui a l'air facile. Euh, <rire> du côté euh, émotif aussi, là. <rire> Ah, mais ça, c'est pas des dossiers faciles, mais c'est des dossiers qui sont plaisants à faire aussi On apprend tout le temps. Il n'y a pas de négociation qui est pareille. Il hein. faut toujours s'ajuster. Euh, euh, des bien fois, bien. on pense que ça va bien aller et le bordel pogne. Des fois, c'est le contraire. On pense que le bordel va pogner, ça va très bien. Euh, ouais. Moi, je me souviens, j'ai déjà fait des claques à une, un représentant d'employeur, donc, euh, qui travaillait pour Québec pas de nommé. Donc, euh, à un moment donné, il m'a dit euh, Alain, viens donc dehors de minutes ». Ah, il m'a dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis, Pourquoi tu m'as dit ça? Je dit, tu m'as manqué de respect, mon âme. Ça fait plusieurs fois que je t'ai dit de faire attention. Tu... J'ai dit, moi, là, si t'arrêtes pas, je te jure, tu vas l'avoir, ça y est. <rire> Il a dit, OK, j'ai compris. J'ai dit, si tu veux faire des coupures, amène-les graduellement, en respectant les gens qui sont autour de la table, puis en me respectant tout. Donc, euh, mm. ça, ça a mm. Aujourd'hui, on est chum. C'est bon? <rire> on, on est chum. On se voit tant temps Quand oh, on se voit, on, ouais. on est content. Ouais. Ouais. C'est ça. OK, OK. Um, Il... Alors, une couple de questions plutôt euh, du côté euh, social, mais euh, pour commencer, euh, la représentation des, euh, ou la présence des femmes, en fait, présence ou absence, mm -hmm. c'était comment, à travers votre carrière, mm -hmm. et euh, aussi, peut-être aussi, euh, parler de, du côté euh, mini, okay. commerciale métal et comme ces compagnies-là, euh, c'était quoi la présence, si ça, ça a changé, choses comme ça. Okay. C'est sûr, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Moi, dans mon usine, il n'y en avait pas. Euh, il a commencé à en avoir graduellement là, au milieu des années 90, disons. 90, 90. moi j'ai quitté en 94, il y en avait quelques unes chez moi, dans mon usine. Par la suite, là, euh, on a des hôtels au, au syndicat des métallos, on a je pense 4000 membres là-dedans. Dans le secteur hôtelier, il y a beaucoup de femmes. On a des 14 000 agents de sécurité au Québec, euh, où est-ce qu'il y a beaucoup de femmes aussi. Donc, le syndicat des métallos, on est comme parti, il y avait à peu près pas de femmes. On est devenu avec, euh, je pense, c'est 20, je pense c'est 20% le taux. Je suis pas sûr, il faudrait vérifier, 18-20% le pourcentage de femmes qui au syndicat des métallos. Donc surtout à cause de ces secteurs-là qui sont euh, les agences de sécurité et euh, l'hôtellerie. Dans le secteur minier, dans le secteur minier, euh, il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Euh, Puis celle que j'ai vues, c'est des femmes très fortes. Elles euh, étaient très fortes psychologiquement et il y avait du leadership. Puis Même qu'il y en a là-dedans, j'avais vu comme présidente de syndicat. Elles euh, étaient très, très fortes. Elles euh, avait une bonne tête ses épaules. Euh, ça leur demandait de monter un dossier. Ils te le montaient, c'était incroyable. Euh, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne pourrais pas quantifier combien mm -hmm. qu il y en a, mais je sais qu'il y en a, au moins, y a deux, au moins deux mines que je connais qui n'en a pas du tout. Ah ouais? ouais. Mais vous avez dit 20 en tout, ça fait penser un petit peu à l'industrie euh, des ressources naturelles en général, qui est environ 20 Je sais que l'industrie minière, en gros, c'est ouais. autour de 20 ben Moi, dans ceux que j'ai ouais. connus, il y a pas, pas Il a, ouais. a moins. Il a moins que ça. Moi, je te parle 20 c'est tout, ouais, ouais, l hein, tout secteur d'activité ouais. confondu. Okay. À peu près. Il y a des usines, j'ai vu il y avait peut-être, il y avait un département c'était plus des femmes, là. J'ai une usine à Laval, il y avait peut-être 30-40 femmes sur 150 hommes, j'ai vu ça. Euh, il y a des usines, c'était juste des femmes. Ou presque. Comme Bauer, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient là. Il y avait quelques hommes, des hommes en de minorité. Et puis, euh, C'est rare. La plupart des usines, c'était des hommes. Mm. C'était des hommes. Est-ce qu'il y avait des... Euh problèmes euh, <coughs> ou est-ce qu'il y avait des problèmes à travers votre carrière que vous voyez qui se passaient souvent avec euh, les femmes ou moi j'en ai pas eu moi j'ai pas eu à vivre ça, je me d'une usine qui s'appelait l'infirmier aujourd'hui, je peux le nommer, c'est Tanumura Oriental et Anto. eux autres recevaient de la salade de la Californie et euh, nettoyaient la salade avec du chlore, c'était comme des, des bains de chlore, la salade arrivait là-dedans, nettoyait ça coupait la salade puis en bout de piste, mais il c'était en sachet, ils faisaient des mix, puis ils vendaient ça dans les supermarchés. Bon. Là-dedans, il y avait 300 femmes, 50 gars. Euh, moi, je me suis dit, euh, on risque d'avoir des problèmes là, parce que c'était une nouvelle usine, c'était tout du monde jeune, à peu près, c'était des femmes qui, qui étaient peut-être euh, entre 20 et 30, 40 ans, la moyenne, disons, c'était assez jeune. Puis, les, les jeunes hommes, les 50 travailleurs, c'était des mé mécaniciens pour la plupart, était très jeune aussi. Donc, je me suis dit, il va peut-être avoir du harcèlement ou des choses comme ça. Et puis, il n'y en a pas eu. En tout cas, le temps qu'ils ont été là, ils ont été là deux trois ans. Il n'y en a pas eu du tout. Donc, ça a bien été. Puis, les femmes, c'était les femmes qui dirigeaient le syndicat. Puis, euh, euh, au contraire, euh, des appréhensions que j'avais, ils se sont tues parce que ces gens-là, ces femmes-là faisaient le travail. Et puis à toutes les fois, je être avec les femmes, j'ai jamais eu de problème. Même aujourd'hui, les femmes que je connais dans le syndicat des métallos, c'est des bonnes femmes, elles connaissent leur... leur euh, qu'est-ce qu'elles ont à faire, elles connaissent leur métier, ils connaissent euh, le travail qu'elles ont à faire aussi comme présidente, présidente de syndicat, comme déléguée syndicale. sont... Je ne rien rien dire contre eux autres. Au contraire, moi, j'essaie de les inclure le plus possible. Puis même au métallo, au Québec, on a un bureau régional, qu'on a la parité. Trois hommes, trois femmes. Donc, euh, trois... Trois représentants de syndicales, puis trois représentants ouais, syndicaux. Comme le cabinet. Oui, <rire> la parité. J'essaie d'avoir ça. La... Moi, je viens de débuter comme directeur. J'ai commencé le 1er janvier. Donc, j'essaie d'amener ça à la parité graduellement. Mmh. Donc, hommes, femme je l'ai dit ouvertement, publiquement, c'est mmh. vers ça que je m'enligne. Parce que moi, je pense que nos membres... C'est sûr qu'il y a peut-être juste 20 en ce moment, mais je suis sûr que les femmes, si on regarde le, le taux de syndicalisation des femmes, euh, dans les derniers rapports, dans le dernier rapport de Statistique Québec, les femmes sont, Le taux de syndicalisation des femmes est à 49,3 ou 49,3,2 au Québec d'une première. Ça, ça veut dire que dans 2-3 ans, le taux de syndicalisation des femmes va être plus élevé que les hommes. Donc, euh, ça devient, c'est nos membres qui sont là. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu que je dis aux gens? Il faut être représentatif des membres qu'on représente, que ce soit des immigrants, des autochtones, euh, des femmes, des, des hommes aussi. Donc, il euh, faut être représentatif de qu ce qu'on représente. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Mmh. On ne peut pas connaître euh, un secteur. Euh, on ne peut pas connaître les immigrants si on n'a pas d'immigrants. Donc, euh, quand j'étais dans le secteur du taxi, il y avait 400 chauffeurs de taxi qui venaient d'Haïti, de des Haïtiens. Donc, euh, j'allais leur assembler le dimanche soir, j'allais les rencontrer, j'allais à leur radio communautaire, et puis appris à aller les connaître, du monde formidable. Même chose pour les Libanais, il y avait beaucoup de Libanais dans le taxi. Donc, ces gens-là représentent un secteur, faut les emmener que nous autres. Donc, dans le secteur du taxi, on a beaucoup d'immigrants qui sont une comité, donc de toutes races. Il y a des Québécois, il y a des Libanais, Haïtiens, bon, il y en a plusieurs. Et puis, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Moi, je pense qu'il faut leur laisser de la place. Puis, euh, nous aussi, moi, moi je suis un immigrant. Hein, mon mon arrière-grand-père, en, en 1600 quelque chose, il arrivait de la France. Puis, euh, mon arrière-grand-mère et tout. Donc, euh, on s'est intégré. Euh, c'est ça. Donc, on est peut-être, euh, on dit souvent Québécois de souche, mais c'est pas réellement vrai. On est Québécois, oui, de plusieurs générations, mais on vient d'ailleurs et tout. Mm -hmm. Donc, euh, ces gens-là qui sont là aujourd'hui, dans 50, 60, 70 ans, ben, ils vont avoir plusieurs générations. Ça va être des, des vrais Québécois. Il bon. mm -hmm. faut, faut les inclure. Vous avez mentionné euh, les Autochtones aussi. Ouais. Euh, vous avez un peu d'expérience, vous avez travaillé avec des dossiers euh, ouais. qui ont qui ont travaillé avec euh, les Autochtones, surtout euh, dans l'industrie minière, c'est ça? Ouais, Est-ce que vous je... en parler un petit peu? Ben, J'ai été nommé sur un comité qui s'appelle le Comité consultatif des, des Inuits et des Premières Nations. Ça, c'était à part emploi Québec. Euh, Là-dessus, il y avait les gens des ressources humaines de plusieurs conseils de banque au Québec, autant en sa Côte-Nord, Montréal, Québec. Euh, et puis, on a essayé de, de, de trouver une façon pour faire du développement pour que les Autochtones puissent être euh, employables là, dans ce dans l'industrie. Donc, ce comité-là touchait l indu toute industrie confondue. Mais moi, étant donné que j'étais à Côte Nord, c'était plus le secteur minier. Donc, euh, euh, j'essaie qu'on avait une table mine côte nord, là, à l'époque, il y avait des employeurs là-dessus, des gros employeurs de, de, du secteur minier sa côte nord, puis il y avait des syndicats. Et puis, on essayait de faire baisser les normes d'embauche pour les Autochtones parce qu'on disait qu'il fallait faire de la discrimination positive, parce que ces gens-là. Avait, avait des habilités à faire un travail, mais il n'y avait pas d'habilité à l'école. Donc, il, pour la plupart, il y en a beaucoup, beaucoup d'Autochtones qui n'auraient qui pas été embauchés, mais il n'y avait pas le secondaire 5. Mais pour conduire une machine, d'autres autres on se dit que ce n'est pas nécessaire un secondaire 5, ça prend un DEP de secondaire 4, je crois, ou 3, pour conduire, pour être opérateur de machinerie double. Donc, pourquoi exiger un secondaire 5 si ça prend un au niveau gouvernemental? Donc, on a essayé d'emmener les, les minières là-dessus. C'est une fin de nombre. Il y en a qui en ont embauché. Mais La plupart de ceux qui ont été embauchés, c'est des, des Autochtones qui ont des métiers. Euh... J'ai vu ou très peu vu des Autochtones qui ont été embauchés avec leur. J'en ai pas vu, je pense. Euh, secondaire... En bas de secondaire 5, j'en ai pas vu. Peut-être peut ça existe, mais. Ouais. Ouais. ouais. Puis les, les employeurs disent, ben on, on donne les meilleures conditions, donc on, on choisit notre monde. Donc euh, c'est un autochtone qui est le meilleur, on va le prendre. C'est un immigrant, on va le prendre. C'est une femme, on va le prendre. Mais on prend la meilleure personne. C'est ça qu'ils nous ont tout le temps dit. Puis on veut pas. Ils nous ont aussi dit qu'ils veulent pas encourager euh, le décrochage. Donc, euh, je peux comprendre qu'on ne veut pas encourager le décrochage, mais si on veut encourager les autochtones à faire quelque chose, il faut leur donner la chance. Donc, Il y avait de l'ouverture, mais c'était mince. C'est sûr que les mentalités vont évoluer. Ça, c'est certain un jour. Ça va changer. Ça reste à venir. Um, de, du début de votre carrière à aujourd'hui, um, et si on prend encore les ressources naturelles comme exemple, est-ce qu'il y a vraiment des, des problèmes qui sont réglés, que vous voyez plus vraiment des choses, si vous avez fait du, du travail avec certains problèmes ou dans certains, euh, je sais pas, ce pourrait être des, des situations, des cas, où, où vraiment vous ne voyez plus vraiment ça comme problème, ça a été réglé euh, ouais, de, à cause des décennies de travail? Oui, il y a la, la, la, la disparité de traitement lorsqu'on négocie les conventions collectives. À l'époque… Euh... Euh, la disparité de traitement, c'est qu'on donne une condition à un travailleur, à un nouveau travailleur, que l'ancien le, le le, travailleur lui a des conditions X, Y, Z, mais que le nouveau ne pourra jamais avoir parce qu'il y a des conditions différentes, qui sont plus basses généralement. Donc, les employeurs, la stratégie des employeurs à l'époque, euh, c'était, donc, euh, pour avoir un contrat de travail, il donnait des bonnes conditions au plus vieux, des bonnes augmentations. Il donnait une disparité de salaire aux plus jeunes. Donc, il je disait, toi, là, euh, tant que tu n'auras pas, je ne sais pas, moins 15 ans ou 20 ans de fait, ou jamais, mais euh, tu n'auras pas ce salaire-là. Donc, tu ne pourrais pas atteindre si tu devenais orphelin. Donc, c'est qu ce qu'on appelle une clause orpheline. Euh, donc là, il y a eu une loi qui est apparue en 2001, je crois, pour interdire la discrimination euh, les clauses orphelines sur les salaires. Ça, c'est réglé. Qu'est-ce qui reste à régler? On va avoir une manifestation après-midi au centre-ville. C'est des clauses orphelines sur les, dans les régimes de retraite. Donc, c'est quasiment, mais c'est devenu la norme pour les employeurs lorsqu'il arrive une table de négociation et qu'il y a un régime à prestations déterminées, de demander un régime à deux vitesses. Un pour les anciens, de maintenir celui qui est là pour les anciens, et un pour les nouveaux. Donc, les nouveaux travailleurs. Donc là, ça devient discriminatoire selon nous, ça devient une clause orpheline. Puis on demande au gouvernement qui est en place en ce moment, le gouvernement libéral, de légiférer là-dessus, parce que ça fait partie de son… Euh, il y a eu une résolution à son dernier congrès demand, du, du, du comité jeunesse du Parti libéral demandant à ce que euh, la disparité dans les régimes de retraite, les clauses orphelines dans les régimes de retraite, ce soit interdit. Donc, ça fait partie de leur programme du Parti libéral. Donc, c'est une promesse qui a été faite, puis euh, on attend qu'elle se fasse. Donc, après-midi, on va aller marcher devant le bureau du premier ministre pour, pour ça. Okay. Avec les jeunes. Intéressant. Euh, juste quelques questions avant de terminer. Celle-ci, c'est vraiment, il n'y a aucune mauvaise réponse. C'est une question d'opinion. Euh, mais ça, c'est, dans votre opinion, est-ce qu'il y, est qu y a un ou des événements euh, des gens, euh, des désastres N'importe quoi que vous pensez doit être mentionné lorsqu'on parle de l'histoire des unions euh, et, si possible, des unions euh, rattachées aux ressources naturelles au Canada. Est-ce que, que, que c'est quelque chose que vous avez fait ou non? Là, ça pourrait être euh, bien avant vous. Ça pourrait être euh, quelqu'un… Qu'on peut, un... qu peut reprocher aux unions. Qu'on peut… Quelque chose que, que vous croyez qui, qui a vraiment changé l'histoire des unions dans ah, la situation? Ouais. Que ce soit un, quelque chose de négatif ou positif, vraiment euh, quelque chose qui vous ressort quand vous pensez l'histoire des, des unions, des syndicats au Canada? Ah, l'histoire des unions, ça, ça remonte à loin. Au Québec, les métallos, on est ici depuis 80 ans à peu près. Euh, dans le secteur minier, euh, moi, je n'étais pas là à l'époque, mais j'ai entendu parler que les conditions de travail étaient exécrables, donc juste ça. Juste ça, ça fait en sorte de rallier des gens puis ils se sont regroupés pour se défendre. Euh, descendre d'un trou, là, c'est pas évident, là, quand t'as pas de conditions, t'as pas de système d'air, pas les, les cages ascenseurs sont plus ou moins fonctionnelles, là, tu sais pas ça va tomber. C'était incroyable, là, la poussière qu'il y avait là-dedans et tout, donc, euh, je peux comprendre les gens de l'époque, moi je pense que ça a été un point, là, euh, puis au début du siècle, il y avait des, des enfants qui travaillaient dans les mines, là. on n'est pas tellement loin, là. C'est le début, ben, du, du, début du siècle, ici, ouais, mais l'autre avant, <rire> le, 20e. Euh, ouais, le 20e siècle. Donc, euh, il y avait des enfants. Là. Il y avait des enfants dans des usines de chaussures. Il y avait des... Ça a changé beaucoup. Puis le nombre d'heures de travail qu'on travaillait dans une semaine à l'époque, c'était beaucoup plus. Aujourd'hui, ça a été légiféré à 40 heures. Donc, c'est toutes des, des, des, des choses qui sont arrivées qui ont fait en sorte de regrouper les gens. Les gens ont formé des syndicats pour défendre ces points-là. Puis Aujourd'hui, on la semaine à 40 heures. Le temps supplémentaire est légiféré. Euh, les congés parentaux, c'est toutes des batailles qui ont été faites, ça, graduellement. Ça, il ne faut jamais arrêter. Il ne faut jamais arrêter de se battre. La journée qu'on arrête de se battre, c'est la journée qu'on commence à reculer. Ça, c'est un message que je lance aux jeunes. Ouais. Ouais. <rire> ben, J'ai lu dans la question, la dernière va avoir à, à faire euh, aux jeunes.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 Dernière question, ça c'est si, euh, si vous parliez à quelqu'un de beaucoup plus jeune, comme un, un étudiant par exemple, euh, qui pensait de peut-être euh, commencer euh, sa carrière, son futur dans euh, l'industrie minière en gardant peut-être un angle euh, sur les syndicats, ça serait quoi le. votre. Euh, quel serait votre. Euh, le, excusez, je parle le mot là. Euh, le, votre avis? Okay. Quel qu avis ouais, vous, vous donneriez-vous -vous à cette visière-là? Bon, si la personne va travailler dans le secteur minier, euh, ben c'est sûr que ça prend un métier. Hein. Ça, il y a plusieurs types de métiers dans, dans le secteur minier. Euh, il faut, faut aimer ça, il faut aimer son travail. Il faut, faut aimer le, le minerai, il faut aimer travailler en région parce que la plupart des mines sont en région. Il y en a quelques zones autour de Montréal, des petites mines. Hein, mais des, des grandes mines, lorsque de, de, de, de, de l'avancement sont en région. C'est souvent aussi, euh, il y a de plus en plus de fly-in, fly-out. donc euh, c'est des 12-12, 14-14, il y a euh, d'autres. Il, il, il y en a, c'est du 21-14, bon, c'est beaucoup d'heures, ça, 12 jours en ligne, c'est 12 heures par jour, des fois c'est de nuit, des fois c'est de jour. Euh, ou, si vous n'êtes pas en fly-in fly vous êtes un euh, résident, donc il faut que vous, votre conjoint conjointe accepte d'aller vivre en région, soit à Fermont euh, n'importe où, non? chez Bougamo, ces choses-là, donc c'est toutes tout des choses qu'il faut pour que l'étudiant pense avant de se lancer dans ce secteur-là. Parce c'est bien beau euh, dire que j'aime euh, aller faire du kayak sur les rivières, mais tu kayak sur les rivières, mais tu fais pas tous les jours. Donc, euh, quand tu vis là, c'est une chose. Puis euh, quand tu vas là en tourisme, c'est autre chose. Donc, il faut vraiment que tu comprennes c'est quoi la vie là-bas avant de te lancer. Donc, ça, c'est une chose j'aurais à dire. Par contre, le secteur minier, c'est un, un secteur qui, euh, qui offre plein d'opportunités. Tout le monde se connaît dans le secteur minier au Québec. Tout le monde. Vous allez n'importe où dans une conférence là, sur les mines au Québec, canadienne, peu importe. Tout le monde se connaît. Ça, je m'en suis rendu compte à la première conférence que j'étais allé. Euh, J'arrive là, je connaissais. Euh, je connaissais je pas du, moi, je ne suis pas du secteur minier, je connaissais beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Donc, Juste parce que j'étais à sa côte nord. C'est euh, ah, euh, une famille. C'est une, une famille. Une famille. Une famille. Famille, famille, famille. Et ça, ça se voit là. Ouais. Les chasseurs de têtes. <rire> Il y a beaucoup de ça. Donc, pour un étudiant, ce serait... Moi, je pense que ici. C'est sûr qu'en ce moment, c'est tranquille, mais ça ne sera pas toujours tranquille. Donc, ça va reprendre. Parfait. Ben, euh, Alain, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne chance.